Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du centenaire du Parti communiste français. Au programme ce soir, une question importante pour le Parti communiste, une question importante dans son histoire et une question importante dans son actualité et son ambition politique présente. Pourquoi et comment être le parti du monde du travail c'est une question qui a singularisé longtemps le Parti communiste français et qu'il singularise encore par sa réalité, son épaisseur, mais aussi ses projets en la matière. Alors, pour en discuter ce soir, on a un plateau très intéressant avec, je commence toujours par ordre alphabétique, euh, donc, euh, en commençant donc par Stéphanie Guizdac qui est une militante et une dirigeante du Parti communiste dans les Hauts-de-Seine, et qui est active notamment au sein du secteur de travail des communistes dans le secteur de l'entreprise, dans les Hauts-de-Seine et au plan national. Euh, nous avons également le plaisir d'avoir Jackie Hoffman, donc, qui est une figure historique du Parti communiste français, qui a été une militante et une dirigeante de l'Union des jeunes filles de France, donc cette structure euh, féminine juvénile euh, qui avait été créée en 1936 par Daniel Casanova et qui a perduré jusqu'au milieu des années 1970, euh, et qui, après cela, est donc, euh, a été députée, euh, donc une dirigeante dans les Yvelines, qui a été députée donc euh, de la nation et députée européenne également, mais on en parlera peut-être plus longuement. Donc, Jackie Hoffman. Et enfin, donc, Emric Seasso, qui est membre de l'exécutif national du Parti communiste français et qui est chargé, justement, de ces questions dans la direction et qui a notamment été à l'origine d'un conseil national spécifique qui a été consacré à ces questions, donc de l'activité des communistes dans l'entreprise il y a de cela maintenant quelques mois. Donc, avec tous les trois, nous allons essayer d'aborder ces, ces, ces enjeux et en commençant d'abord peut-être par donner un, un ancrage plus biographique, disons, à cette question, puisqu'on a dit que c'était une particularité, une spécificité militante aussi dans le Parti communiste, peut-être en invitant Jackie Hoffman puis Stéphanie Guistac à peut-être évoquer le parcours qui a été le leur euh, au cours de cette euh, de cette… et euh, eh bien, au cours de quoi eh bien Au cours de leur vie. Voilà. Donc, euh, Jackie Hoffman, peut-être pour commencer. ouais et qu'est-ce qu'il faut que je te dise ben, Peut-être en gros, cette singularité que toi, tu as été une dirigeante du Parti communiste, mais tu as un profil qui n'est pas très courant quand même, quand on regarde la plupart de, des, des députés, des parlementaires, ou des dirigeants de partis politiques, disons, de cette manière quand même. Donc, peut-être que… Cette, cette entrée en politique, Donc, pourquoi toi tu es entrée en politique, comment tu es entrée en politique et comment tu t'es retrouvée avec, à devenir une dirigeante du Parti communiste Peut-être un petit peu cette, cette double dimension-là. Ah oui, d'accord. Écoute, euh, euh, je suis la troisième fille d'une famille de sept enfants. Mes parents étaient membres du Parti communiste. Il y avait que mon père qui... Travailler. Moi, je suis rentré aux jeune filles de France vite, euh, c'est-à-dire à 15 ans, quoi, après le certificat d'études. et J'ai travaillé dans une entreprise de la métallurgie. J'ai été soudeuse à Béziers. C'était une entreprise de 300 salariés, majoritairement de femmes aux machines. Les hommes étaient à l'électrolyse, comme dirait l'autre. Voilà, j'avais créé avec ma sœur un cercle de la J.C. après le mouvement a été créé, des jeunes communistes. Et j'ai adhéré au parti, j'avais 17 ans, donc je militais sur Béziers, qui était une ville à l'époque populaire. Et puis voilà que la direction de la JC m'a envoyé, moi qui avec le certificat d'études à Moscou, faire pendant un an l'école du Consomol, génial, c'est là que j'ai fait de l'économie, de la philosophie, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses et quand je suis rentrée, on m'a fait monter à Paris dans la foulée à la direction euh, euh, des jeunes filles de France et du mouvement de la JC. Après, en 72, euh, j'ai été élu euh, au Conseil national du parti. J'ai travaillé avec Madeleine Vincent au secteur euh, féminin. Et en 86, je crois, si je ne me trompe pas, j'ai été élu au BP à l'époque où Georges était marché secrétaire euh, national. Dans un premier temps, j'ai été chargé de la santé, la protection... Social et la lutte contre la drogue. Et puis, euh, en, je ne sais plus quand, quelques années après, euh, j'ai remplacé Claude Billard euh, euh, au secteur euh, entreprise. Et comme euh, j'ai toujours adoré euh, aller dans les boîtes, je suis dans un département où, il y avait, si je parle trop, tu me dis, euh, où il y avait beaucoup d'entreprises de l'automobile. Quand je suis arrivé dans les Yvelines, vines avait, c'était Renault, avait 23 000 salariés. Talbot était évidemment, euh, c'était différent, euh, parce qu'il y avait un syndicat de la direction. C'était difficile, on ne pouvait pas y rentrer, mais à Flin, on y rentrait. On passait des heures dans les ateliers. À plusieurs, on allait sur... Euh, les chaînes, on pouvait parler aux salariés, il y avait plusieurs cellules et une section d'entreprise. Après, on attendait les gars, les gars qui arrivaient en carte pour la relève de la deuxième moitié des salariés et on faisait pas mal d'adhésions. Voilà. Et puis après, on allait à la, à la météo, au centre de tri-postal. Moi, j'ai toujours adhéré à aller sur le terrain. Parce qu'au moins, on comprend mieux la vie des gens et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Voilà. Et puis après, je peux vous dire que quand Robert rue est devenu secrétaire national, j'ai décidé de partir. Hein, parce que ça ne me convenait pas, les orientations prises. voilà. Et puis j'ai continué à militer dans mon département. Bien, merci pour ce, ce premier tour. Alors peut-être que on peut on peut maintenant passer à, à comment dire à Stéphanie euh, Stéphanie Guizdac. Donc qui, euh, pourquoi finalement ce choix de militantisme à l'entreprise Parce qu'après tout, euh, sommes-tu dans un dans un contexte complètement différent d'un point de vue de la société Je crois qu'on peut qu'on peut rappeler les, les années aussi et le contexte. Enfin pourquoi ce choix là Disons Stéphanie Guizdac. Um... Moi comme j'ai commencé, euh, je vais juste revenir un petit peu sur, sur, sur l'avant, euh, comme, comme j'ai moi je suis, je suis tombée dedans euh, dans le militantisme quand j'étais petite, hein. je pense que du coup ce sera pour, pour la vie, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents communistes, avec Ferra qui passait un peu en boucle, euh, donc c'est une approche très romantique, on va dire très humaniste du, du communisme. Et puis euh, et puis, euh, puis euh, j'ai commencé à m'engager en revenant d'un voyage à Cuba, parce que c'était compliqué de les laisser euh, tout seuls face, euh, face à l'impérialisme. Mais toujours dans, dans cet esprit un peu euh, euh, romantique, avec une approche très romantique, très, très humaniste. Et puis, j'ai commencé à travailler. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, un, besoin, euh, un besoin économique systémique euh, du, du, du communisme euh, et en fait, j'ai commencé à, vraiment militer, enfin, à, à me poser la question du militantisme politique à l'entreprise à partir du moment où, euh, peut-être paradoxalement, j'ai commencé à ma vie de militante syndicale. Parce que c'est vraiment à ce moment-là euh, que je me suis aperçue qu'il y avait un besoin, un potentiel aussi euh, d'activité euh, politique en fait, euh, en complément et ensuite euh, pour donner une perspective en fait, politique euh, aux, luttes, euh, aux luttes syndicales. donc c'est assez récent que commencé, assez récemment en fait que j'ai commencé à, à me poser cette question là euh, par, par nécessité en fait par nécessité et puis euh, et puis aussi parce que euh, bah, parce que l'environnement le, l'environnement du travail euh, pour moi vraiment euh, c'est c'est vraiment un potentiel et un lieu de rencontre euh, privilégié entre parce bah, que c'est exactement ce que, que j'ai acquis, hein, entre entre bah, la population et, euh, et le projet le projet communiste quoi, les propositions communistes donc c'est vraiment c'est vraiment pour ça après je, bon, je, je peux je peux donner un peu euh, quelques que quelques, quelques éléments d'illustration mais c'est vraiment euh, il y a deux choses en fait qui m'ont fait qui m'ont fait réfléchir à ça d'une part j'ai j'ai participé à un congrès de la, de la métallurgie et j'ai été frappée forcément de la CGT, hein. j'ai été frappée forcément par, par le discours d'introduction du, du, secrétaire, du secrétaire général, qui est un discours dans lequel je me, suis, enfin, je me suis reconnue et dans lequel je pense que tous les communistes peuvent se reconnaître. De, de sa part et de la part des, des, des salariés, des syndiqués qui étaient dans la salle, des choses très, très raccordes avec ce qu'on qu peut porter, par contre, euh, il y a un sondage qui était, qui était paru euh, après, euh, aux législatives après l'élection d'Hollande. En même temps, dans la CGT, c'est 7% des syndiqués qui votent communistes. Donc, à un moment, je me suis dit, il y a un moment, on ne s'est pas rencontrés. Euh, et donc, je me suis dit, il faut travailler à créer cet espace, cet espace de rencontre. Et deuxièmement aussi, euh, et puis aussi, enfin, dans, dans, ce, dans ce congrès, les, les, les syndiqués portaient vraiment cette demande de donner des perspectives politiques et de faire le lien avec le, avec le politique par rapport à leur, à leur lutte syndicale. Deuxième point aussi, euh, quand j'ai commencé donc à militer syndicalement, on organisait des heures d'information syndicale dans ma boîte, euh, et je faisais toujours en sorte, parce que évidemment j'avais une préoccupation qui allait un petit peu au-delà de, euh, de ce qui se passait dans la boîte, je faisais toujours en sorte d'avoir à côté de l'intervenant syndical un intervenant, on va dire, de la société civile qui pouvait être soit un économiste atterré, soit un, un médecin, enfin, ça dépend des, des, des sujets qu'on comportait. Qu Et euh, il faut, on, on a remarqué, il faut dire, qu'à chaque fois qu'on a pu faire intervenir soit des économistes, euh, soit, soit des médecins, quand il s'agissait de, euh, de parler de la sécurité sociale, c'était <cười> des, euh, des interventions qui, qui, inter, qui étaient fortement appréciées, qui étaient euh, ouais, par, par, par les salariés, en fait. Et c'était des réunions, alors qu'on était qu'on était, on va dire, on est cinq syndiqués dans la boîte. Euh, voilà, il y avait 35 personnes qui se déplaçaient. Et, et après, les salariés, ils en reparlaient beaucoup. Donc, il y avait une vraie demande et un vrai intérêt pour parler, pour faire sortir un petit peu, le, enfin pour faire rentrer en fait la société extérieure dans, dans, dans les boîtes. Et donc, à partir, de, à partir de ces deux éléments, je me suis dit qu'il y, qu y avait vraiment un intérêt et un espace de, de rencontre, de discussion avec, avec les salariés pour, pour nos propositions. Merci Stéphanie pour ce, ce petit tour de piste également. Peut-être qu'aimerais euh, ces CSO souhaite euh, réagir par rapport à ses ce, premières interventions à ce, à ce stade. Bah, quelques mots d'abord pour euh, me présenter moi aussi. Moi j'ai euh, adhéré euh, au, chez les jeunes communistes en 1994, j'étais euh, lycéen, c'était dans la foulée... Euh, d'un grand mouvement ou déjà à l'époque avec le contrat première embauche, le CPE de la droite qui était revenu au pouvoir, on voulait s'attaquer au droit du travail en prenant la jeunesse comme porte d'entrée et j'ai ressenti le besoin de, de de devenir acteur de ces mobilisations, de ce de ces mouvements. J'étais euh, dans les Alpes-Maritimes, à Nice, dans une ville où les inégalités sociales sont particulièrement fortes, où finalement on peut lire dans les rues l'affrontement de classe ou les différences de classes intenses qui peuvent exister dans notre, dans notre société. Et puis j'ai adhéré par la suite au Parti communiste en 1995, dans la suite du grand mouvement, de, de, de l'automne 1995, où je n'ai pas eu la chance euh, d'avoir des écoles longues dans des pays étrangers euh, comme, comme Jackie mais euh, je me souviens de, de, de cours de formation de la jc où on nous expliquait euh, la plus-value, la théorie marxiste, la capacité euh, par la lutte de, de gagner, de résister parfois de prendre le pouvoir, et j'avais l'impression que dans ce pays paralysé par la grande grève de 1995, c'était à portée de main qu'on pouvait y arriver et que j'avais besoin de m'organiser politiquement. Peut-être une, une première réaction serait de dire que parmi ces dirigeants, le Parti communiste a toujours... Puisée dans deux ressources particulièrement euh, importantes, euh, que sont le mouvement syndical et le mouvement des jeunes communistes. Et je crois que dans ce tour de table, finalement, on a un très beau plateau. Stéphanie euh, nous l'a dit, Bon, une famille communiste peut-être, mais aussi euh, elle a beaucoup insisté sur euh, l'apport que représentait pour elle euh, le mouvement syndical. Euh, moi, je viens plutôt euh, du mouvement euh, jeune communiste. Et puis, Jackie, elle a eu la chance de faire euh, les deux, euh, avec euh, cet itinéraire, on est en train de célébrer notre euh, centenaire, cette capacité de, de formation, de construction qu'a qu ce parti, et je crois que, qui, est, qui est sans égal, je pense qu'on peut, euh, qu peut le dire, de faire euh, euh, d'une ouvrière soudeuse... Euh, une dirigeante de la trempe de Jackie, ce n'est pas dans tous les partis qu'on le trouve. Et dans nos échanges, je connais bien Jackie puisqu'elle est encore en activité dans l'Amicale de Châteaubriand, qui est dans mon département, Loire-Atlantique aujourd'hui, et donc on se croise souvent. Et elle parlait tout à l'heure de Claude Billard, donc Jackie Hoffman, Claude Billard, deux responsables aux entreprises, et je retrouve chez eux les mêmes réflexes. C'est-à-dire que quand je croise Jackie ou Claude Billard dans mon stand à la fête de l'UMA, eh bien, euh, on a une discussion construite, on a une discussion instruite. On me demande où en sont les chantiers navals de l'Atlantique. On me demande alors l'aéro, comment ça se passe Et je crois que c'est… Euh ça représente bien finalement ce formidable outil qui est encore aujourd'hui, malgré son affaiblissement, le Parti communiste français. Et je crois que c'est ce pourquoi, avec cette formidable école de formation, une école de la vie où dans une réunion de cellules, on peut croiser un docker, un universitaire discutant à la même table, eh bien, on a plaisir à continuer de construire ensemble. Bien, merci à tous les trois pour ce premier tour de table. Peut-être que maintenant qu'on en, en, en, qu est entré dans ce débat à travers quelque chose de vrai, c'est-à-dire à travers des parcours réels de vie de chacun d'entre vous, peut-être qu'on peut aborder cette, cette question qu'on avait évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire euh, concrètement, euh, pourquoi et comment être, être le parti du monde du travail Peut-être qu'on peut, qu peut l'envisager le, en, aussi avec un peu de profondeur historique parce qu'on sait bien que ça n'a pas toujours été une volonté nettement, euh, nettement euh, comment dire, affirmée. Par exemple, on voit bien qu'en 1920, si on parle de la place réservée euh, au, à l'ensemble des salariés ou, ou des ouvriers à l'intérieur des directions du parti, commun, du parti Socialiste en 1920, puis du Parti Communiste, eh bien, ce souci-là n'est pas très important. Il y a des ouvriers dans la voilà, SFIU mais plus on monte dans les échelons, et moins il y en a, en l'occurrence. Donc, il n'y a pas cette volonté-là. Et puis, quand cette volonté arrive, notamment avec la bolchevisation, euh, dans, au milieu des années 1920, ben, malgré tout, ce n'est pas si facile parce que euh, le patronat n'applaudit pas les résolutions du Parti communiste. Et donc, quand vous créez une cellule chez Renault, ben, vous n'avez pas les félicitations de l'entreprise Et parfois, ça peut amener, par exemple, à des licenciements. Donc, peut-être qu'on pourrait poser cette question euh, à, à Jackie Hoffman, finalement euh, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi cette volonté de se structurer à l'entreprise, les cellules d'entreprise, les sections d'entreprise, une structuration nationale à l'entreprise Pour quelles raisons, finalement Et puis, comment ça, à quoi ça ressemblait, si je peux dire concrètement Qu'est-ce que c'était, peut-être, Jacques Hoffman. Oui, mais il faut dire que pour les salariés des, des entreprises sur tout le territoire national, quels que soient les gouvernements en place, y compris la période de 81, qui a enchaîné beaucoup de désillusions. Et on peut dire qu'à cette époque, si le Parti communiste avait été plus fort, en pourcentage électoral, en parlementaire, euh, sénateur, tout ça, euh, on aurait pu beaucoup plus peser sur euh, les politiques d'austérité, de licenciement, parce que je regardais… Avant 85, dans mon département, déjà, Flin avait licencié 2500 salariés, avait embauché 1700 intérimaires, quand on connaît, pour avoir été sur les chaînes régulièrement, quand on connaît les conditions de travail et le niveau des salaires. Ça a continué depuis, au fil des ans tout ce qui avait été des acquis de 36 ou euh, d'après la libération sur les entreprises de nationalité, un service public euh, plus efficace, tout ça a pris des coûts, hein, que ce soit la SNCF, que ce soit la RATP, que ce soit EDF GDF, la plupart des entreprises qui étaient nationalisées, les capitales euh, ont été ouvertes et ça n'a pas fait le bonheur des salariés il n'y a qu'à les entendre parler quand on va euh, sur le terrain donc il est vital moi je crois pour le parti et c'est vrai qu'on a beaucoup baissé de ce point de vue d'aller sur le terrain à la rencontre des salariés pour parler avec eux de leur situation pour faire des propositions euh, c'est ce qu'on a fait enfin euh, Billard le faisait avant moi et d'autres, euh, moi je l'ai fait après lui, mais on a travaillé chaque fois qu'il y avait des atteintes euh, portées au statut des entreprises, on réunissait les camarades des secteurs euh, euh, concernés, on évoquait ces questions avec eux, on établissait des propositions, on faisait des, des modèles euh, de tracts, après libre aux et aux sections euh, mais comme on était plus organisé dans les entreprises aujourd'hui, ça, c'est sûr. Hein voilà, je vous l'ai dit, nous, à Flin, on avait une section d'entreprise. Au cheminot, on avait plusieurs cellules de cheminots. Moi, j'allais régulièrement sur le site, je me permettais même de rentrer en voiture, vous voyez, vous euh, sur les voies pour arriver aux endroits où les cheminots cassaient la croûte, on pouvait débattre avec eux de la politique, de la situation dans l'entreprise, et de l'intérêt d'avoir un parti communiste plus fort, et pourquoi pas d'adhérer au parti communiste. Bon, euh, voilà, après, euh, la situation ne euh, s'est euh, pas améliorée, hein. euh, on le voit bien, euh, euh, voilà, et leur dire qu'il ne faut pas accepter cette situation, lutter au plan syndical contre la direction de l'entreprise et s'organiser politiquement, parce qu'il faut changer la ligne politique du pays, ça passe par un parti communiste plus fort et un investissement des salariés. À Flin, je vous l'ai dit, quand on y allait, on y, a été, on y allait à une trentaine de camarades du département, avec le secrétaire fédéral et quelques maires de notre département. Le jour où on a été sur les chaînes pendant plus de trois heures à l'époque, la direction ne nous virait pas, maintenant on ne peut plus le faire ça. C'est sûr hein, qu'on ne peut plus le faire dans les entreprises. Rentrer comme ça, on avait fait une cinquantaine d'adhésions au parti. Voilà. Donc c'est vital d'être lié aux salariés, de comprendre leur situation et de les aider à intervenir sur le terrain politique et syndical, évidemment, pour que les choses s'améliorent. Merci, Jackie, pour ce, ce, ce premier moment. Euh, évidemment, les circonstances sont très différentes. Il ne faut pas idéaliser effectivement ce moment-là, parce que tu disais toi-même les difficultés euh, que le Parti communiste rencontrait déjà euh, dans, dans l'organisation au sein de l'entreprise dans ces années 70-80-90. Euh, peut-être que Stéphanie, dans un contexte tout à fait différent, c'est-à-dire un parti communiste beaucoup moins structuré à l'entreprise qu'il n'a qu pu l'être, notamment dans ces années 50, 60, 70, 80, pourquoi toi tu fais le choix de, de, de, de t'organiser à l'entreprise, d'essayer de, de, euh, de créer un réseau des communistes à l'entreprise, et peut-être d'ailleurs préciser quelle entreprise enfin, voilà, Parle-nous peut-être de ce, de ce, de ce choix-là, pourquoi et comment oui, alors moi, effectivement, je travaille à Thales. En fait, on a notre, ma boîte historique a été rachetée, donc qui travaille dans la sécurité numérique. Je le dis parce qu'on est une entreprise avant tout civile. On a rejoint Thales. On s'est fait racheter en juin de l'année dernière. Donc, on a rejoint une entreprise qui, qui œuvre largement dans le militaire et ça, ça a une importance aussi par rapport aux salariés. Je vais y revenir. Il y a vraiment, je pense que il y a trois choses qui me poussent à qui me à, à m'organiser politiquement. Et effectivement, par rapport à par rapport à ce que disait Jackie, il y a d'abord c'est un lieu de rencontre privilégié avec la population. C'est vraiment primordial. C'est compliqué, mais je vais y revenir. De faire, c'est compliqué de faire autrement. Euh, deuxièmement, il y a un besoin, euh, il, y a, il y a vraiment un besoin des propositions, euh, de, de, des propositions communistes sur, dans, dans ce milieu-là, euh, Jacques l'a a dit aussi, puis c'est un, un espace aussi duquel on a, on a beaucoup, à, beaucoup à apprendre. Euh, avant tout, je parlerais peut-être de, de, de la structuration. Je pense, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à, à une certaine époque, les communistes à l'entreprise ont vraiment besoin... Euh, je vais paraphraser un peu Philippe Martinez qui dit qu'on a, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour, pour écouter plus que parler. On a aussi deux yeux. Je pense que les communistes aujourd'hui à l'entreprise, pour pouvoir se structurer, ont vraiment besoin d'être très souples, très flexibles, de savoir, d'essayer de repérer, et c'est très différent en fonction des entreprises, quels sont les espaces disponibles pour faire avancer un petit peu euh, le communisme, des propositions communistes dans chaque, dans chaque lieu de travail. Et ça peut, être, ça peut être très, très différent en fonction des organisations en place, euh, du rapport de force qu'on peut avoir, du profil des salariés. Donc, il faut être vraiment euh, très à l'écoute pour, euh, voilà, pour essayer de trouver les, les, voies, euh, les voies pour faire progresser nos propositions, euh, que ce soit affiché ou non d'ailleurs. Euh, non, mais pourquoi, pourquoi le faire Je pense qu'il y, y a trois, trois, trois choses qui m'ont guidée. Donc, un espace particulièrement propice pour porter nos propositions et propice pour les recevoir. Un espace qui a besoin de nos propositions et, et duquel on apprend. Donc, j'ai essayé d'illustrer ces trois choses à partir d'exemples concrets. Euh, déjà, propice pour porter nos propositions, je crois que… Il y a un, un petit chauve il y a quelques, quelques années qui avait euh, répondu à la question « que faire ?» Ce n'est pas toi, euh, <rire> mais qui avait répondu à la question « que faire euh, ?» en disant bah, « tant qu'on n'a pas le pouvoir, il faut convaincre ». Et Je pense que euh, euh, toutes, les, toutes les plateformes sont bonnes à prendre, hein, tous les, les espaces d'expression sont bons à prendre, mais une des premières choses qu'on apprend en communication, c'est quand vous avez un message à livrer, assurez-vous euh, de l'attention du récepteur. Et sur les lieux de travail, euh, j'ai tendance à dire qu'on a l'attention, euh, qu'il est facile d'avoir l'attention du, euh, du lecteur, euh, de celui qu'on a en face. Euh, et j'ai remarqué ça en fait quand j'ai commencé à, mi à militer syndicalement. Il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que dans ma boîte de cadre où la CGT a été à l'époque pas représentative, euh, les tracts sont, il y a un taux de lecture des tracts assez, euh, assez énorme. En fait, les tracts sont lus même les tracts de la CGT, enfin, et, euh, comme, comme tous les autres syndicats, mais les tracts sont lus du début à la fin euh, de, façon, euh, de façon assez massive. Euh, donc ce qui me fait dire qu'en en fait, euh, pour peu qu'on sache ce qui se passe sur les lieux de travail, il faut accrocher le lecteur par, par, leur, par sa situation, par ce qui se passe, par son contexte particulier. Donc, Pour peu qu'on sache ce qui se passe sur, sur les lieux de travail et qu'on arrive à accrocher les gens par, voilà, par, par, par des éléments de, de leur situation, ce n'est pas très compliqué d'accrocher les gens. Alors, ça, euh, premier point. Deuxième point euh, porter ce, pour porter un message, on a besoin de bras aussi. Euh, on a besoin de se renforcer. Et là, euh, là j'en réfléchis en tant que partie. En euh, tant que partie, l'entreprise le, le, est un, un vivier de, de camarades potentiels. C'est-à-dire qu'on euh, a un peu l'impression des fois, quand on cherche à se renforcer, qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin, je pense qu'on a tous fait euh, du porte-à-porte. -porte. Euh, eh bien, euh, l'entreprise, c'est un peu, si on veut, euh, si on prend la, la métaphore de la de la botte de foin, c'est un peu la trousse à couture où il y a déjà tout plein de d'aiguilles qui sont rangées là. Euh, donc je vous explique, il y a des, euh, il y a des aiguilles qui sont pas trop loin de nous euh, idéologiquement parlant, hein, c'est un peu les, les syndiqués. Il y a des aiguilles jeunes, il y a des aiguilles, euh, il, y a des, il y a des, personnes issues de l'immigration. Enfin, c'est tout un public. Euh, enfin, il faut, faut voir, euh, c'est tout un public qu'on aimerait bien toucher en fait. Il faut voir les, les, les congrès de la CGT, les assemblées de la CGT. Il y a un public extrêmement, on va dire, divers. Une diversité qu'on aimerait bien retrouver au parti et qui, euh, qui malheureusement pour l'instant ne s'y trouve pas. Euh, bref, en fait ce sont des gens qui soit sont proches de nous déjà, soit quand ils ne le sont pas, c'est quand même des gens qui subissent de plein fouet les, les méfaits, les absurdités du, du capitalisme et, euh, et, et donc qui, sont, qui peuvent être facilement à l'écoute de, de nos propositions. Euh, et je dirais que c'est d'autant plus intéressant de, de, de rencontrer ces, ces populations qu'elles qu sont en capacité de porter quelque chose. Elles ont les épaules pour ça, parce que dans ce contexte-là, on rencontre une cla la classe productive, c'est-à-dire c'est une classe qui n'est pas en position de demander de l'aide. C'est une, une classe qui crée des richesses et qui demande une justice. Euh, et donc, je pense qu'elle est en, en capacité de revendiquer quelque chose et en capacité de porter une transformation, une transformation sociale. Donc, euh, c'est intéressant de, de pouvoir lui parler. Et donc… Euh, <coughs> Euh, je, je, vous parle, je vous parle juste il suffit juste d'être là je, je vous parle juste de, de deux anecdotes dans, dans ma boîte là, il, y a, il y a un site qui est, qui est menacé de fermeture et euh, j'ai pris l'initiative de faire se rencontrer les, euh, les, les syndiqués de la CGT avec le parti communiste local euh, la, la première réaction ça a été ah les communistes on est content de vous voir on pensait que vous étiez morts euh, et alors, bon, première réaction, mais en fait, ça s'est très très bien passé. Et depuis, donc, on a fait intervenir une sénatrice, euh, qui est depuis leur sénatrice, euh, même si elle est sur le département d'à côté, mais tout le monde appelle notre sénatrice. Et à chaque fois qu'ils font un mouvement maintenant, ils préviennent le Parti communiste parce que ça s'est très bien passé. En fait. euh, un autre point aussi sur sur ce, ce sujet, on a des camarades, on, il y a certains camarades à qui je demande, euh, voilà, s'ils ont un, un engagement politique, parce que je sens que ils ne sont pas très loin de nous. Et ils me disent, ah ben non, euh, j'ai essayé de regarder autour de moi dans ma section, mais, enfin dans ma section, dans ma ville, mais j'ai trouvé personne. Et donc, euh, donc je ne suis, euh, suis pas engagée, alors que c'est des gens qui sont euh, politiquement euh, très proches de nous. Quoi. Donc, il y a un intérêt, euh, je pense, c'est sur, sur, le, sur les lieux d'entreprise où on rencontre notre public. Un deuxième point, hein, si, euh, si j'ai le temps c'est que euh, je pense qu'il faut, c'est un, un endroit qui a besoin de nos propositions et je pense qu'il faut vraiment décomplexer les camarades du parti par rapport à la, euh, à la contrainte qui se mettent un peu de se dire « ouais mais notre, notre, notre action en fait sur les lieux de travail, ça, ça se limiterait à faire du syndicat bis, donc il n'y a pas d'intérêt euh, ». Non, euh, vraiment, y a, notre action ne se limite pas à faire du syndicat bis. Je pense, comme on l'a dit, il y a vraiment besoin de donner des perspectives politiques aux luttes, au parce que sinon, euh, qu'est-ce qui se passe Je vais vous donner deux exemples euh, qui sont passés là au dernier comité européen auquel j'ai participé. La question, euh, il est venu sur la table, la question des dividendes qui a été posée, euh, qui a été posée par un, un, un camarade de la CGT. Il y a 85 millions d'euros de dividendes qui sont donnés alors qu'il y a des suppressions d'emplois. Euh, la, euh, la question se pose sur la table. Le PDG répond, bah oui, mais on a besoin de financement. Et la, et la, la discussion s'arrête là. Euh, donc, évidemment, si on est la CGT, la, la, la discussion va s'arrêter là. Il faut être le parti pour pouvoir porter la question du pôle, euh, de, le pôle public de financement, etc. Donc, il faut, pour, sortir du, pour sortir du cadre, il faut, euh, il faut un apport euh, politique. Euh, bon, il y a, a d'autres sujets, mais je vais peut-être peut m'en arrêter là. Mais c'est oui, bon. vraiment à la fois pour nous. Euh, voilà, c'est un lieu où on peut rencontrer notre public. Voilà. Pour nous et pour le mouvement syndical, je pense qu'il y a un intérêt réciproque à, à avoir cet espace de rencontre. Bien, alors peut-être que merci beaucoup Stéphanie pour ce premier temps. Mais de toute façon, on va pouvoir rebondir, donc euh, la parole tourne, on pourra y revenir sans problème. Euh, peut-être que je vais donner la parole à Imbricéasso, à notamment parce que. Euh, donc, qui est donc, toujours la même question mais avec ce, ce, le regard de celui peut-être qui a été euh, le rapporteur donc, euh, à l'occasion du Conseil national du 12 octobre 2019, porté portait justement sur cette question précise. Peut-être qu'avec cette fonction qu'elle tienne pour la direction du parti, tu peux peut-être euh, prendre oui. cette, euh, cette question à ton tour. Je crois que les, les, les deux intervenantes qui m'ont précédé ont déjà euh, apporté beaucoup de choses, donc je ne peux que m'appuyer... Euh, euh, sur leurs propos, d'abord euh, pour dire que euh, l'ensemble des questions, on a essayé de les aborder, d'y réfléchir, de les traiter, notamment sur euh, les complémentarités nouvelles que nous cherchons entre le monde syndical euh, et un parti révolutionnaire euh, comme le nôtre. Euh, sans renouer avec ce qui a été notre passé, parfois caricaturé avec des histoires de courroies de transmission, mais dans la pleine souveraineté des espaces de chacune et de chacun, on a besoin de complémentarité nouvelle. Je crois que Stéphanie abordait quelque chose de très important que je définirais moi comme l'entreprise comme lieu de socialisation. Euh, je, je le dis parce qu'on euh, vit un moment politique dans notre pays où euh, on prétend euh, dynamiter la structuration politique de la euh, société française, de l'extrême droite à euh, des gens euh, se revendiquant de notre camp, en passant par Emmanuel Macron. Euh, Macron théorise euh, la responsabilité politique euh, individuel, la start-up nation, l'entrepreneur, l'individu, face à ses responsabilités. Marine Le Pen oppose l'ethnie, la nation aux autres. D'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, ont théorisé pas si, il n'y a pas si longtemps que ça le fait que l'entreprise n'était plus un lieu de socialisation, mais qu'il euh, s'agissait désormais d'une euh, opposition entre un peuple plutôt urbain, euh, qui doit euh, reconquérir euh, le pouvoir, convoquant euh, une tradition euh, révolutionnaire euh, qui existe dans notre pays, je pense à la Révolution française en particulier. Or, moi, je pense tout le contraire. Euh, je pense que euh, quand on est de gauche, on ne renonce pas euh, à l'opposition de classe et donc, selon moi, au clivage euh, droite-gauche. Je pense par ailleurs euh, que ce qu'a révélé, le mouvement des, des Gilets jaunes, pourquoi ça explose au moment où on… on où on augmente un petit peu le prix à l'essence du carburant. C'est parce que la vie au travail a profondément changé et, et qu'on avait là toute une population qui avait besoin de mettre de l'essence dans sa voiture parce qu'il vivait loin de l'entreprise, etc. Et je reviens en cela au monde que nous décrivait Jackie, qui était un monde qui, qui a évolué aujourd'hui, mais toutes ces opérations de d'externalisation, de sous-traitance, pour des gains de productivité à court terme, a aussi servi. Et je pense que c'était aussi dans l'intérêt, dans la tête du patronat lorsqu'il a procédé ainsi, à euh, euh, euh, dissoudre un peu à, à la, la conscience de classe, les unités de production, le fait qu'on se reconnaissait dans un monde ouvrier, dans un monde paysan, dans tout ce monde qui a beaucoup changé. Ça, c'était une première remarque. Mes trois remarques ne sont pas hiérarchisées, c'était sur la question, oui, l'entreprise, je, je suis en parfait accord avec Stéphanie lorsqu'elle dit que c'est là où on vit le plus longtemps, finalement, le lieu de travail, hein, parce qu'on parle des entreprises, mais il y a aussi les lieux de travail, la fonction publique, les soignants dont on parle beaucoup euh, euh, aujourd'hui, euh, etc. Deuxièmement, euh, le changement pour nous qui nous euh, revendiquons révolutionnaire, dans un pays comme le nôtre et pour un parti comme le nôtre, il a toujours fonctionné avec la rencontre entre une ambition politique et une, une, des élections, des élus qui portaient cette ambition politique et le mouvement populaire. Mais ça, c'est vrai depuis très longtemps dans l'histoire nationale. On peut remonter jusqu'à 1789, 1848, mais pour revenir sur tous les acquis sociaux. 1936, ce n'est pas exclusivement l'élection du Front Populaire, ce sont ce qu'on appelait les grèves de joie dans les usines. C'est l'occupation des usines qui permet d'arracher au patronat les congés payés, la réduction du temps de travail, une première réduction du temps de travail, et ça, on le constate à chaque fois dans l'histoire. Même à la libération, où on avait un peuple ouvrier, Moriac disait « Seul dans sa masse, la classe ouvrière est restée fidèle à la patrie profanée eh », nous avions des ouvriers dans la résistance, en armes, euh, est capable de revendiquer euh, politiquement un certain nombre de, de, de conquêtes. Et puis, il y a eu des communistes pour, euh, euh, comme ministres pour les, les, les mettre en œuvre. Mais ça, ça n'existe pas euh, uniquement par l'élection, ça existe toujours par la rencontre entre les deux euh, moments, ces aspirations politiques et les élections, et euh, le mouvement euh, euh, ouvrier et, et les partis comme le nôtre. Il y en a en réalité deux qui ont été très puissants en Europe occidentale, le Parti communiste français et le Parti communiste italien. Et j'ai souvenir aussi que le Parti communiste italien s'est posé ces questions-là. Quand le compromis historique, la discussion avec la démocratie chrétienne pour accéder au pouvoir a failli, pour des raisons qu'on va s'occuper du centenaire de notre parti et laisser aux Italiens le soin de s'occuper de leur histoire à eux, mais Berlinguer a eu cette phrase en, en allant parfois contre le... le la volonté d'un certain nombre de cadres syndicaux et du maire de Turin, et il va dans les usines Fiat occupées. Et il dit :« Quand les ouvriers sont dans la rue, ne comptez pas sur moi. Pour moi, pour rester à la fenêtre. » Et donc, on a toujours euh, été dans cet euh, aller-retour permanent, dans cette discussion permanente. Le troisième élément, pour ne pas être trop long, c'est les mutations euh, très profondes qu'a subi le monde de l'entreprise. Nous avions la période qu'a connue Jackie, que nous avions décrit comme la période du capitaliste monopoliste d'État, qui, qui avait donc besoin des États pour reconstruire les pays dans l'après-guerre, c'est ce qu'on appelait les Trente les, les Glorieuses, et qui a évolué vers un capitalisme mondialisé et financiarisé. Je ne prends qu'un seul exemple pour traiter cette question-là de manière très, très rapide, c'est Airbus. Airbus, On a pensé le, le premier Airbus, il a fallu 18 mois pour le construire, euh, il a fallu des années pour l'imaginer, le, le, l'inventer, il a fallu des milliards à mettre sur la table pour penser cette grande aventure européenne de coopération euh, entre euh, des salariats, des, des, des, des ingénieurs de, de, de plusieurs pays. Il a été lancé par du capital d'État, Airbus. Puis. On a théorisé que le capital d'État n'était plus tout à fait nécessaire et qu'on pouvait s'appuyer sur des grands capitaux, euh, capitaines d'industrie euh, comme Lagardère, etc. Donc, on avait des grandes industries, des grands industriels nationaux qui composaient le capital d'Airbus. Et puis, petit à petit, tout ça a été vendu, dilapidé, bradé. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle le capital flottant qui est majoritaire, c'est-à-dire la spéculation en bourse, celles et ceux qui possèdent un certain nombre d'actions. Et eux, qu'est-ce qu'ils demandent Ils demandent de la rémunération, tant et si bien qu'on a eu Tom Enders, qu'il a fallu par ailleurs exfiltrer, parce qu'il était mouillé visiblement dans des affaires, pas très clair. Mais lui, il disait une chose terrifiante, il disait « je serai intraitable sur le capital à deux chiffres ». C'est-à-dire qu'on exige aujourd'hui plus des salariés que des richesses qu'ils sont en capacité de produire. Ceci a conduit l'entreprise Airbus. Regardez que, bon, alors aujourd'hui, il y a de graves problèmes liés à la, à la crise où la crise est peut-être utilisée pour, pour utiliser les salariés comme variable d'ajustement, comme c'est trop souvent le cas. Mais en tout cas, en 2016, Airbus a distribué plus de dividendes à ses actionnaires que de bénéfices réalisés dans l'entreprise. Voilà où nous mène ce capitalisme court-termiste, complètement destructeur, qu'il s'agisse de la planète ou des hommes. Et Aujourd'hui, l'entreprise est devenue une sorte de point de convergence, de point nodal, de point nerveux du système, avec des entreprises qui sont interconnectées. Je cite quelques exemples quand même, mais 20 groupes en France emploient 2 millions de salariés on a 90 des entreprises de taille intermédiaire qui sont sous le contrôle d'un groupe et 61 des PME qui sont, elles aussi, contrôlées par un groupe. Donc, si nous voulons porter des coûts, au pouvoir de l'argent, au pouvoir du capital, c'est à l'entreprise que ça se passe. Et si nous voulons le changement politique dans notre pays, il faudra l'action des salariés dans leur entreprise pour changer. Et c'est pour ça que nous voulons actionner toute une série de leviers. On aura peut-être l'occasion d'y revenir ou pas forcément dans ce débat-là. Mais c'est pour ça que le Parti communiste a décidé, depuis le dernier congrès, de réinvestir en grand format euh, euh, ce, ce, ce lieu-là, parce que nous aussi, nous avons eu nos errements. On a euh, dit que les cellules n'existaient plus, que les cellules d'entreprise étaient bien euh, raisonnables et que finalement, la, la section était... On a expérimenté. Euh, nous pensons aujourd'hui que nous sommes allés dans la mauvaise direction, que nous sommes considérablement euh, affaiblis. Quand je dis ça, il ne s'agit pas de jeter la pierre à tel ou tel, ce n'est pas très intéressant. Le constat, c'est celui de l'affaiblissement, et l'ambition, c'est celle de la reconquête. Donc, on veut reconquérir euh, une place politique à l'entreprise, et c'est pour ça qu'on y met euh, autant d'énergie, et que je suis ravi d'avoir ce débat, d'être sollicité souvent par Stéphanie euh, pour euh, son, euh, la bataille qu'elle mène dans son entreprise, c'est pour ça que Fabien Roussel, notre secrétaire national, il doit être à 40 ou 50 peut-être entreprises depuis l'été visitées. Je sais que demain, il est, je crois, en Charente ou dans le coin pour soutenir une entreprise. Et on a vraiment l'envie de réinvestir ce terrain-là. Et par ailleurs, nous avons même l'immodestie de penser que si le Parti communiste ne s'en occupe pas personne ne le fera et que nous allons avoir de grandes déconvenues pour les salariés de ce pays. Eh bien, Merci, donc Emmerich, qui parfois depuis Nantes, je vois, reste un peu figé dans l'image, mais le son continue, donc c'est ça le plus important à, à ce stade. Euh, peut-être euh, pour varier l'ordre, je propose peut-être de donner la parole à, pour un dernier tour à Stéphanie, puis après on fera Jackie, on terminera par Amérique qui fait une petite variante modérée comme vous le voyez alors donc Stéphanie peut-être, on a évoqué donc là ici un certain nombre de raisons de fond et de, de, de, de dimensions un peu pratiques mais puisque le centenaire du Parti communiste est l'occasion de revenir sur l'histoire passée mais aussi d'évoquer l'ambition pour le siècle prochain, le siècle qui s'ouvre peut-être que tu pourrais indiquer pour toi disons ce que que le parti met en place, ou devrait mettre en place à toutes échelles par rapport à cette question et à, à cet enjeu. Oui, alors, euh, je pense qu'il euh, y a une des questions fondamentales qui pour moi est l'organisation. Euh, quelle organisation euh, on met en place dans la réalité euh, C'est-à-dire, euh, on a beaucoup de camarades qui sont dans les boîtes aujourd'hui, beaucoup d de camarades en, en activité seulement, et, et on a vu l'importance, euh, Enfin, j'espère vous l'avoir fait un peu toucher du doigt, l'importance de savoir ce qui se passe dans les boîtes pour parler, pour bien communiquer avec les, avec les salariés. Il y a beaucoup de camarades qui sont, qui sont dans les boîtes, donc c'est un potentiel énorme, sauf qu'on ne sait pas, <rire> au niveau du parti, on ne sait pas exactement, on n'arrive pas à les, à les, à les, à les identifier et à savoir où et que font les camarades. Donc je pense que un des une des, euh, des questions fondamentales pour nous, c'est une question d'organisation, c'est-à-dire savoir euh, quels camarades travaillent où, afin de pouvoir euh, savoir ce qui se passe dans les boîtes et les mettre en relation euh, les uns les autres, quand, euh, par exemple quand ils travaillent sur un même secteur d'activité. Je pense que c'est vraiment fondamental. Deuxième point aussi de l'organisation, je crois qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser les camarades qui sont dans les boîtes et qui veulent faire des choses, réinventer l'eau chaude à chaque fois. Euh, C'est-à-dire, euh, au bout de, de six mois, tomber sur un camarade qui euh, bah, fait quelque chose dans sa boîte et fait un journal, et comment tu fais le journal là, etc. Je pense qu'il faut vraiment donner, essayer d'avoir des, des espèces de, de, pas de kit, hein, mais, euh, mais peut-être que si, finalement, euh, d'avoir des méthodes euh, qui soient largement, euh, euh, largement partagées. Euh, et, euh, donc, ça, ça, ça, ça repose un peu sur l'ensemble des, des niveaux. Euh, des niveaux du parti largement partagés pour que chaque, euh, chaque militant qui a envie de le faire, qui voit qu'il y, qu y a une possibilité de le faire, euh, sache à qui s'adresser, euh, soit en connaissance des, euh, des expériences qui ont lieu et savoir qui solliciter quand il a envie d'intervenir sur un sujet ou un autre. Euh, malheureusement, aujourd'hui, je dois dire que je pense que pour le, le militant euh, euh, l'adhérent euh, qui n'a de responsabilité hiérarchique et qui n'est pas enfin hiérarchique qui a pas de responsabilité d'animation et euh, qui n'est pas en contact avec euh, avec euh, le secteur national ou, ou la fédé parce que ça arrive aussi euh, c'est compliqué c'est très compliqué d'avoir euh, euh, bah, d'avoir par exemple moi je regarde j'ai une partie de ma boîte qui, qui travaille qui est dans le sud à Gymnos, euh, vers vers marseille je voulais avoir euh, des camarades de la section de, de, de la CIOTA. Ça a été très compliqué. Il faut, faut avoir la foi. Donc, je pense qu'il y, y a un petit, un petit point d'organisation à, à regarder. Deuxième point aussi, je pense que euh, j'ai juste parlé de ces deux points-là. Euh, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le, à l'échelle européenne euh, qu'il faut traiter, sur lequel il faut se positionner pour essayer de, faire, euh, essayer de créer une espèce de... de, de de, de rapports de force, ou de, de, de cohésion euh, euh, populaire euh, au niveau européen. Parce que euh, effectivement aujourd'hui, dans les, dans les boîtes, il y a des comités européens où, euh, où il, y a, il y a des choses et des décisions qui se prennent. Et on voit que quand les, quand les salariés font front, euh, il est possible d'obtenir des choses. Et d'un côté politique, en même temps, tout ça, ça ne peut pas rester au niveau des appareils. Il faut vraiment essayer de démocratiser cette, ces relations entre, entre les salariés. Donc je pense que, le, voilà, enfin, s'il y a deux choses, et il y en a d'autres, hein, mais s'il y a deux choses, je pense que voilà, le parti doit, doit essayer de réfléchir un petit peu à cette cohésion des peuples, des peuples européens, des travailleurs européens, euh, par, par la base. Merci Stéphanie. Donc Jackie, peut-être à ce stade, avec une difficulté, c'est que pour, pour penser peut-être ce que le Parti communiste doit faire, évidemment toi tu, tu peux mobiliser toute une expérience qui a été la tienne, mais évidemment dans un monde assez différent. Donc je ne sais pas toi comment, quel est le regard que tu portes sur le, le, le, le, sur, sur le, sur le ce que devrait faire le Parti communiste aujourd'hui, ce que pourrait faire le Parti communiste aujourd'hui en direction du monde des entreprises pour la, pour la période qui s'ouvre. Bah, C'est impératif qu'ils fassent beaucoup plus. Et déjà, euh, regardez avec chacune des fédérations, je ne sais pas maintenant si les fédés sont suivis comme à l'époque euh, par euh, des dirigeants, ça permettait de connaître les cadres de la fédé, de participer de temps en temps à la réunion sur le, sur le terrain, à aller dans les entreprises avec eux. Quand je suivais la Loire-Atlantique, les camarades m'amenaient au chantier naval, euh, à Saint-Nazaire, on allait à la SNCF, ça permettait de voir la réalité euh, départementale en lien avec ce qui se passait dans les entreprises et les salariés. Donc, moi, je pense qu'il est important, même si la situation est différente, que dans les fédérations, il y ait un collectif chargé de l'activité aux entreprises. Euh, ce n'est pas parce que la situation a changé qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas faire, je l'ai dit, ce qu'on faisait à Fléng à l'époque. Maintenant, les, les, les patrons ne nous laissent plus rentrer à l'intérieur des boîtes, ça c'est sûr. Hein même s'ils pensent, comme tu l'as dit, Stéphanie, que le Parti communiste est mort, ils savent quand même encore qu'on existe. <rire> voilà, donc il faut se renforcer. Et pour se renforcer il faut aider les communistes salariés dans une entreprise à connaître et à échanger avec eux sur la réalité de la stratégie de l'entreprise de la situation des salariés pour que le parti la section locale ou bien les entreprises ou la fédération fassent du matériel où il parle par exemple à l'époque quand euh, ils ont bousculé l'avenir de la RATP, les communistes de Paris avaient fait un trac, voilà, avec du contenu, en donnant euh, les trois terrains d'intervention du Parti communiste pour changer la donne à la RATP. C'est à tout ça qu'il faut travailler, si on veut… Euh, gagner des salariés, y compris à des parti, il faut qu'ils comprennent comme l'a dit Emmerich à l'époque du Front populaire, sans les grandes grèves, il n'y aurait pas eu les acquis sociaux. Et on a bien vu la période Mitterrand que si on ne se bouge pas partout, ben, c'est pratiquement euh, la même politique. Donc, moi, je crois que même si la situation a changé, je trouve que la direction nationale et les directions départementales, elles devraient davantage de se préoccuper de savoir quels outils mettre en place dans les fédérations pour qu'on crée les conditions d'aller sur le terrain, parce que ça ne se fera pas spontanément. Voilà. Après, moi, je n'ai pas de leçon à donner. Ce que je sais sur ma section, c'est que depuis le temps où j'allais aux entreprises avec un camarade de la météo, euh, la section, elle ne va plus du tout ni à la SNCF, ni à la météo, ni au centre de tri, euh, ça n'existe pas. Et je dirais que c'est même pareil dans les cités populaires, où quand on n'a pas de porte-à-porte -porte et de lien avec les habitants des cités, comment on veut faire des adhésions et faire progresser l'influence du Parti communiste dans les villes et dans les entreprises Voilà. Donc, je crois qu'il faut essayer tout ce qui est possible, mais il faut que et la direction euh, nationale, pas brique tout seul, évidemment, parce que ce n'est pas facile. Et le collectif euh, entreprise et les collectifs fédéraux travaillent ensemble, y compris sur le contenu. Et qu'on y associe, euh, on l'a fait, nous, euh, au moment de l'aérospatial, des bouleversements de la situation dans l'automobile, quand on faisait des réunions nationales pour aborder ces questions et donner des documents et des propositions aux militants des fédérations, on invitait un ou deux parlementaires communistes, y compris eux, pour qu'ils relaient à l'Assemblée nationale et au Sénat les questions posées par la stratégie de beaucoup d'entreprises qui pensent davantage alors, intérêt, évidemment, à ceux des salariés. Hein je ne sais pas ce que je peux dire de plus. <rire> C'est déjà une contribution très riche. Merci beaucoup, Jackie. Et donc, peut-être terminer donc avec Émeric, avec toujours sur cette même question, mais peut-être en en posant une question un peu plus précise aussi. Euh, donc, tu en feras ce que tu voudras. Mais mh, lors de ce Conseil national, il y a donc un relevé de décisions, plus précisément un relevé de dix décisions. Euh, donc, est-ce que tu peux peut-être nous les, les rappeler, rappeler ces dix décisions qui ont été prises par ce Conseil national et puis nous dire un peu où on en est un an après, étant, étant entendu, évidemment, que nous sommes tous au courant qu'il y a eu des petits épisodes depuis ce congrès. Mmh. Bien... Euh, D'abord, je remarque que euh, Stéphanie euh, comme Jackie ont toutes les deux fréquenté Lénine, à Moscou ou pas, mais que l'idée euh, de base, c'est quand même euh, les prolétaires n'ont pas d'autre arme que l'organisation. Et euh, je crois que euh, l'organisation politique à l'entreprise est ce qui nous permet euh, de lutter le, le, le plus efficacement. Je ne ferai pas la litanie des décisions du Conseil national. Ça, c'était un temps que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître. Mais euh, en tout cas, euh, pour vous dire, on, on y a déjà, on, on a déjà beaucoup euh, balayé le sujet. Mais on a décidé de sortir un, un journal, alors qu'il s'est beaucoup diffusé par la voie numérique, qui s'appelle Agir, qui est désormais le journal des communistes à l'entreprise. On, on réorganise des réseaux nationaux. Euh, en effet, quand euh, euh, il y a dans l'aéro un réseau, euh, chez les cheminots, euh, euh, chez les postiers, euh, dans l'énergie, euh, on a un réseau sur Général Électrique. Maintenant, chez Thalès, puisque Stéphanie euh, s'en occupe, euh, je ne fais pas la liste, elle est un peu longue, mais euh, nous nous rendons compte, par exemple, pour reprendre l'exemple de Flin, euh, qu'il nous manque aujourd'hui, même si nous avons probablement plusieurs centaines d'adhérents dans l'automobile, d'un réseau organisé et animé dans l'automobile, nous permettant de réagir, de mieux appréhender ce qui se passe dans ce secteur. Il y a eu notamment un plan de soutien, un plan de relance et de pouvoir réagir à ce niveau-là. Euh, j'ai déjà parlé de l'action euh, du secrétaire national, mais euh, euh, il, il a engagé, il y a maintenant plus d'un an, un tour de France des entreprises. Euh, tellement, euh, je, je, tellement il est présent, on ne sait plus exactement euh, quantifier, ni même le mettre en scène. Euh, mais en tout cas, euh, c est, c est, il nous en parle souvent, Fabien, parce que euh, ce qu'il entend dans une entreprise, euh, voilà, moi j'ai souvenir de d'avoir discuté dans mon stand avec une ouvrière de l'automobile, et puis Fabien était là, il s'en est servi dans toutes ses interventions médias pendant la fête de l'UMA, du nombre de kilomètres qu'elle faisait sur sa chaîne de montage et ce pourquoi il ne fallait pas prolonger l'âge de départ à la retraite. Donc C'est précieux pour nous, je pense que c'est utile aux salariés. Nous sommes en relation avec un certain nombre de partis à l'échelle européenne, parfois à l'échelle mondiale, pour observer ce que disait Stéphanie à très juste titre, la situation des multinationales avec nos économistes. On observe ces situations-là pour pouvoir peser, pour pouvoir riposter, pour pouvoir agir. Euh, voilà, Bon, je ne ferai pas euh, tellement euh, plus long sur euh, le, le, le relevé de décision, qui par ailleurs euh, est consultable et transparent, de même que le rapport d'introduction au Conseil national, qui est très long, mais qui avait permis euh, de tâcher, de synthétiser un certain nombre euh, de choses. Donc, il est consultable pour celles et ceux euh, qui, nous, qui nous écoutent. Euh, je voudrais peut-être euh, euh, insister sur… Euh, une série de propositions pour finir, pour, pour quoi faire finalement, euh, euh, s'engager en entreprise, on pense qu'il est nécessaire d'y prendre le pouvoir euh, l'idée du combat politique euh, est, est bien celui d'ouvrir des droits et des pouvoirs nouveaux euh, ce à quoi sont confrontés les, les syndicalistes les salariés, les syndicalistes lorsqu'ils se mettent en action avec les, avec les, les salariés, c'est souvent le manque de pouvoir euh, il y a maintenant ce qu'on appelle les CSE les, euh, les, les, les comités centraux d'entreprise enfin, euh, ces instances là où ils sont informés, où ils ont euh, euh, parfois des cabinets d'études qui leur font euh, une étude sur, sur ce qu'est l'état de l'entreprise, et puis plus rien. C'est-à-dire que euh, on a un patronat qui reste euh, sourd, on a euh, des forces politiques et euh, un pouvoir politique euh, qui est trop souvent tétanisé par euh, la question de l'affrontement, avec le pouvoir de l'argent et avec le patronat qui a tout simplement renoncé à le faire quand il ne s'agit pas là tout simplement de son projet politique qui est celui d'Emmanuel Macron, des forces de droite en général. Et donc, on a des salariés parfois désarmés, souvent démunis, avec des mouvements comme les Gilets jaunes qui peuvent permettre d'exprimer un certain nombre de choses, mais dont on ressent aussi les limites dans l'aboutissement de de, de, de conquêtes positives. Et donc, on pense qu'il est temps d'ouvrir des droits nouveaux. Le, le plus souvent, les salariés ont des, des propositions euh, alternatives à celles du patronat pour garder les emplois sur place. Ce que constate aujourd'hui, je reste sur mon fil conducteur d'Airbus, euh, nos camarades d'Airbus, c'est parce qu'après le, qu le premier confinement, eh bien, euh, les temps de travail ont été réduits. Euh, eh bien, il y a les, les, les troubles musculosquelétaires, les TMS, tout ça euh, reculent, les maladies professionnelles reculent. Donc, on peut ouvrir euh, un nouvel âge de la réduction du temps de travail, on peut ouvrir des pouvoirs nouveaux euh, à l'entreprise. Si nous l'accompagnons notamment euh, d'un projet que nous appelons la sécurité d'emploi et de formation, qui est pour nous un nouvel âge de la sécurité sociale, qui permettra non seulement une société sans chômage, puisqu'on pourrait alterner des périodes de formation et des périodes d'emploi, mais aussi qui permettrait de casser le lien de subordination qui fait que les travailleurs aujourd'hui euh, euh, vivent de, de, de leur salaire et du bon vouloir patronal euh, donc euh, euh, et qui doivent s'organiser par la lutte pour euh, y résister. Donc c'est pour tout ça qu'on veut s'organiser à l'entreprise du reste euh, très court parce qu'on pourrait en parler toute la nuit ce serait sûrement euh, passionnant mais on pense qu'il y a là le seul chemin possible nous avons abordé, euh, Jackie comme Stéphanie l'ont très bien fait, nos difficultés à progresser, il faut qu'on les, euh, les aborde en tout de transparence. En tout cas, euh, je, je ne connais pas d'autre parti qui, qui a cette euh, volonté-là. Ça capacité là avec plusieurs dizaines de milliers d'adhérents avec des centaines de salariés dans, dans la, la plupart des grandes entreprises dans les entreprises dans les en tout cas dans les secteurs euh, d'activité donc on a euh, non seulement une ambition on s'est donné une feuille de route euh, pour progresser et, et pour y arriver et nous sommes nous autres communistes convaincus qu'on changera le monde euh, avec l'investissement euh, des salariés à partir de leur vécu de leur situation et donc de leur, de leur entreprise et on est toujours déterminé euh, à le faire avec eux et c'est ce que font euh, nos parlementaires avec beaucoup d'énergie. Peut-être une dernière anecdote pour euh, situer euh, euh, tout ça, euh, j'ai eu le plaisir euh, d'accueillir de, de, euh, Fabien Gué, sénateur communiste dans mon département, euh, il visite une entreprise euh, de, de, de, de la chimie dans une situation difficile, percutée par des normes, etc. Et puis… Euh, il prolonge ce que savent faire nos parlementaires, il leur dit ben, « venez donc au Sénat, on va continuer de travailler ». Et quand le patron de l'entreprise, confronté lui-même à des difficultés, hein, a appris que les syndicalistes allaient au Sénat reçus par un parlementaire communiste, il a dit « attendez, bougez pas, je monte dans le train avec vous ». Et puis on a eu le patron et les syndicalistes reçus par le sénateur communiste. Tout ça pour vous raconter que si nous ne sommes pas là pour faire ça, et eh bien, personne ne s'en occupe, personne ne le fait. Et que donc, euh, nous avons là un, un, un champ d'action qui est le nôtre, où nous sommes à l'aise et que nous allons continuer euh, d'investir jusqu'à euh, ouvrir à nouveau les grandes avenues par, euh, par lesquelles passe l'homme libre pour, travailler, pour euh, construire une société meilleure, comme disait Salvador Allende, mais en tout cas euh, pour gagner ces conquêtes dont nous, nous avons euh, besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire, vous voyez qu'on le fait avec notre modestie, avec notre faible, nos faiblesses, mais aussi avec beaucoup de fraternité, avec beaucoup d'enthousiasme, et je crois que c'est ce qui compte au fond. Merci beaucoup Émeric, pour ces propos qui avaient tout l'air d'une conclusion, mais quand même je ne résiste pas à faire un petit, un petit ajout, parce que comme on a essayé de marier le passé et le présent, de faire en sorte que, toutes les expériences accumulées par les communistes à travers le temps puissent nourrir les réflexions du présent. Je voulais vous citer un petit extrait qu'on trouvait dans les chemises, dans les archives de l'école centrale du Parti communiste à la fin des années 50, qui s'appelle "Nécessité de la cellule d'entreprise". Il met en avant trois aspects. Je trouve ça amusant parce qu'on trouve beaucoup d'écho à ce que vous avez dit. Premier aspect, je cite "L'entreprise c'est le lieu de bataille entre les deux classes fondamentales. Le lieu où la classe ouvrière peut le mieux s'organiser et s'aguerrir. Le travail à l'entreprise aide la classe ouvrière à lutter contre les effets et les causes de l'exploitation capitaliste." Deuxièmement, il précise que c'est le lieu de l'unité aussi. L'entreprise, c'est le lieu où apparaissent le mieux, d'une part, les intérêts communs des travailleurs, qu'ils soient communistes, socialistes, chrétiens inorganisés, et et d'autre part, l'ennemi commun, l'exploiteur capitaliste. Et enfin, c'est le lieu le plus adapté pour assurer une liaison solide du parti avec les masses. Alors, je trouvais cette, évidemment, on pourrait trouver c'est un texte de la fin des années 50, mais je trouvais que dans la réflexion qu'on a pu mener à l'occasion de ce centenaire, eh bien, je trouvais que c'était intéressant peut-être de rappeler que le passé ne doit pas être pris en modèle, mais ce serait dommage de l'oublier parce qu'il permet aussi de penser mieux le présent si on est concentré sur les défis du moment. C'est ce qu'on a voulu faire à l'occasion de ces vidéos et de cette série autour du centenaire. Donc Merci à tous les quatre. Et puis, euh, ben, écoutez, à, à bientôt. Il ne nous reste plus que deux émissions, puisque bientôt, nous en aurons fini avec 2020 et avec ce centenaire du Parti communiste. Mais bien sûr, nous n'aurons pas fini avec le Parti communiste. Mmh. Alors, à bientôt et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Sorry. Merci à vous.